Les triangles ABC et MNP sont symétriques par rapport au point I. Le symétrique de A par rapport à I, c'est M. Le symétrique de C par rapport à I, c'est P. Et le symétrique de B par rapport à I, c'est N. De plus, les triangles ABC et KLM sont symétriques par rapport à un autre point, le point J. Le symétrique de A par rapport à J, c'est K. Le symétrique de C par rapport à J, c'est M. Il faut croire que J, c'est le milieu du segment, cm M, si la figure est exacte. Et le symétrique de B par rapport à J, c'est L. Bien. La question qui se pose, et que tout le monde se pose dans ce problème, est-ce que les points PMK M, K seraient alignés P, M, K, alignés. Comment montrer que trois points sont alignés Bien sûr, il faudrait calculer la somme des angles. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Est-ce qu'on a des informations à propos de ces angles Je rappelle que ce triangle est le symétrique de celui-ci et quelle est la propriété de la symétrie centrale par rapport aux angles La symétrie centrale conserve la mesure des angles. Le symétrique de ACB, celui-ci, c'est MPN. Cet angle mesure donc aussi 40 degrés. Cet angle et celui-ci ont la même mesure parce qu'ils sont symétriques. Donc celui-ci mesure 65 degrés. Et ici, quelle est la mesure de cet angle Quelle est la mesure de cet angle sur le symétrique. Qui est le symétrique de qui Cet angle est le symétrique de celui-ci. Parce que Récapitulons, A et K sont symétriques, C et M symétriques, B et L symétriques. Donc celui-ci mesure 40 degrés. Même mesure que celui-ci. Combien ça fait donc au total 65 plus 60. 15 plus 40. Égal. Additionner, additionner. 180 degrés. Voilà. La somme des angles ici, ça fait 180 degrés. PMK sont alignés. Parce que PMK, c'est un angle plat.